Comment chanter comme Mika C'est une euh, demande qui est venue des abonnés de cette chaîne YouTube. Il y a quelques temps, j'avais posté un sondage pour vous demander de quel artiste aimeriez-vous que je vous parle, euh, de quel artiste voudriez-vous que je décortique la technique vocale et Mika est ressorti souvent. Alors, on va parler de lui tout de suite. Juste avant, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et recevoir ainsi trois vidéos toutes les semaines avec des conseils, des astuces pour t'aider à chanter, des analyses de la voix de tes artistes préférés. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi une communauté de plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent mes vidéos sur cette chaîne. Alors, Mika est un artiste incontournable euh, de la pop. Euh, c'est son style, il, il, est vraiment, euh, il a vraiment été influencé par différentes cultures. Et s'il y a bien une chose que, que Mika possède, c'est une très bonne euh, technique musicale et Mika est également un pianiste. Avant d'être un chanteur, c'est aussi un bon pianiste. Je te propose euh, d'écouter un, un premier extrait où on va le voir jouer du piano en live et tu vas voir que il voilà, y a du groove. Alors, jouer du piano, euh, c'est pas mal, c'est une chose. D'ailleurs, je t'invite, si tu souhaites euh, chanter les, les, les morceaux de Mika, vraiment à te mettre au piano parce que ça va vraiment être son, son instrument euh, fétiche hein, pour, euh, pour ses chansons. Mais euh, Mika euh, chante aussi très bien en même temps qu'il joue et ça, eh ben, c'est encore une une, une technique en plus parce que jouer du piano c'est une chose, chanter c'est une chose, mais chanter en jouant du piano, c'en est une autre. Je te propose de regarder un nouvel extrait dans lequel tu vas voir ton artiste préféré s'accompagner en chantant. <musique> Passons maintenant à la technique vocale utilisée par Mika. Alors, il y a vraiment une, une, une technique principale, mais juste avant je voudrais te parler de quelque chose qu'il utilise euh, notamment sur ses albums. Euh, on peut l'entendre aussi en live, mais c'est moins flagrant. C'est le son soufflé. Donc le son soufflé, ça correspond à quoi Ça correspond à mettre de l'air dans sa voix en plus du son. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, da-da-da-da, da da da tu vas avoir dadadada, dadadada. Il utilise ça très souvent dans ses intros, dans les débuts des, des couplets. Ça permet d'avoir un son euh, plus euh, euh, comment dire plus sensuel, plus suave, d'avoir un son un petit peu mystérieux et avant d'envoyer euh, la sauce euh, chanter à pleine voix, euh, et bien ça permet comme ça de faire un petit effet vocal. Alors le son soufflé et on va l'entendre euh, tout de suite, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire fort parce que c'est un son qui n'a pas un très bon rendement. C'est-à-dire que tu empêches en fait tes cordes vocales de se fermer complètement et tu laisses fuir en fait de l'air tout simplement. Alors, ça va te demander de respirer plus souvent parce que eh bien, comme tu as une perte d'air, euh, il va falloir que tu recharges euh, ton air plus souvent, que tu inspires plus souvent. Et puis, euh, tu auras du mal aussi à tenir des longues phrases puisque puisque tu perds beaucoup plus d'air, voilà, tu seras euh, euh, handicapé au niveau de ton endurance, de ta tenue de longues notes. Mais trêve de barbardage, je te propose d'écouter tout de suite Mika avec un son soufflé. Passons maintenant à la technique principale utilisée par Mika. C'est vraiment euh, sa grande qualité vocale. Juste avant, tu peux partager cette vidéo. Si tu as des amis qui apprécient Mika, eh bien, tu leur feras découvrir les techniques que je vais décortiquer pour toi, les techniques utilisées par ce chanteur. Alors une vraiment des caractéristiques principales de Mika, c'est que Mika, chanter très aigu. Voilà, il peut vraiment grimper dans les hauteurs. Il en a fait sa marque de fabrique. Il euh, n'y a pas un seul refrain où il ne monte pas dans les stratosphères. Et je te propose d'écouter un petit extrait tout de suite de Mika dans la partie aiguë de sa voix. Alors, comment fait Mika pour monter aussi aigu Eh bien, Mika utilise en fait la voix de tête, tout simplement. Alors la voix de tête, qu'est-ce que c'est C'est une appellation. Je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai déjà tournée sur cette chaîne, sur la voix de tête spécifiquement. mais euh la, la voix de tête, bah, tu l'as très bien entendu. Euh, euh, on va se l'écouter encore une fois là, dans, cette, dans un nouvel extrait, mais cette voix de tête, elle permet à Mika de monter très aiguë, mais pour autant, on ne va pas perdre de timbre dans le son. Donc, je t'expliquerai après comment il fait ça, mais tu vas voir que Mika manie vraiment à la, à la perfection la, la voix de tête, et je te propose d'écouter tout de suite un petit extrait de cette voix de tête de Mika. I could be brown, I could be blue. Ok, donc tu as pu entendre maintenant à quoi ressemblait la voix de tête. Tout simplement, si je te fais un exemple... Ça ne sera pas la même chose que si je te fais... Tu vois Ce n'est pas la même couleur de son. Alors, ça peut être un peu moins fort, mais... Pas forcément. En tout cas, c'est un son qui est plus fin, plus léger, qui n'a pas la même couleur tout simplement. Hein. Euh, là, on est vraiment dans une question de, de, de timbre et de, de qualité de son. Euh, et Mika, il a vraiment une grande dextérité euh, dans le fait de passer en voix de tête et de revenir en voix de, de, de poitrine parce que c'est une chose de pouvoir chanter en voix de tête. Et Certains euh, chanteurs, certaines chanteuses en ont fait leur spécialité. Mais par contre, de pouvoir jongler euh, d'une un, voix de poitrine à une voix de tête, Samika, il arrive vraiment à le faire avec une grande dextérité. Et On n'entend pas de cassure vocale, on n'a pas d'effet de yodel, de ah, ah, ah, tu sais, de la voix qui peut partir comme ça, euh, Parce qu'il le, le fait vraiment très précisément et il est même capable, dans un même mot, de faire une syllabe en voix de poitrine, une autre syllabe en voix de tête et revenir en voix de poitrine à la, à la syllabe d'après. Ou inversement, de démarrer un mot en voix de tête, ensuite de repasser en voix de poitrine pour la syllabe d'après et repasser en voix de tête. Et ça, vraiment, c'est une grande qualité vocale de Mika, c'est qu'il jongle énormément avec cette voix de tête dont il a fait sa marque de fabrique et sa voix de poitrine. Alors, ce qu'utilise Mika en fait pour avoir une voix de, de tête bien, bien présente, et, et qui sonne vraiment pop, c'est que Mika va en fait rajouter du twang. Alors le twang, c'est euh, un, un effet. Moi, je le classe dans la catégorie des effets parce que ça se passe au-dessus des cordes vocales. Et euh, euh, ça permet le twang de, de projeter sa voix. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour projeter sa voix. Et ça permet aussi de donner une coloration plus brillante au son. Je vais te donner un exemple. Si je fais euh donc là, j'ai fait ma voix de tête normale. Là, je rajoute un petit peu d'effet des, des, des de twang dessus. Et ça donne un côté plus sale gosse, tu sais, un petit peu dans le son. Mika utilise vraiment, vraiment ce, cet effet-là. Et ça, tu pourras t'en rendre compte en, en, en l'écoutant chanter. Alors c'est assez peu perceptible parce qu'il joue vraiment avec cet effet. Il le met, il l'enlève, il le met, il l'enlève. Le euh, mais je pense que si je te parle voilà, de, cet, de cet effet un petit peu sale gosse quand il chante, euh, ça devrait te parler. Si tu écoutes ses chansons, si tu connais bien cet artiste, tu vas vraiment reconnaître cette petite, cette petite chose dans, dans sa voix. Euh, J'espère que cette euh, vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager à tes amis si tu aimes Mika. Je t'ai donné du coup des clés à travailler euh, si tu aimes cet artiste. Alors travaille bien ton piano, ça c'est une chose. Travaille bien tes aigus et tout particulièrement la voix de tête. Il faut absolument que tu aies une grande dextérité dans ta voix de tête si tu veux chanter le répertoire de Mika parce que même si tu changes la tonalité de ces morceaux, ça ne te sauvera pas, euh, tu dois vraiment avoir cette couleur de son très voix de tête. Euh, parce parce que euh, sinon, ça va, ça va vraiment sonner bizarre si tu chantes en, en voix de poitrine ou en belt les notes très aiguës, ça sonnera pas. Voilà. Je pense que la voix de tête elle fait vraiment partie de l'écriture euh, des chansons de Mika, donc tu dois vraiment maîtriser cette. Technique. Maintenant pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je te propose de t'offrir des cours de chant pendant 30 jours. Alors comment ça se passe En fait tout simplement, tu vas recevoir par mail toutes les semaines tes exercices en vidéo, je les ai tournés pour toi, je suis devant toi avec le piano, je te donne les explications et on fait les exercices ensemble. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Pour cela, euh, clique juste en dessous dans la description pour me laisser ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai ces vidéos chaque semaine. Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix. Ciao